Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit Bon et tendre Père Céleste, nous te sommes très reconnaissants Pour cette opportunité que tu nous donnes dans ta maison C'est ainsi qu'ensemble nous venons pour te louer, te glorifier Car tu es bon et tu es merveilleux c'est comme ça que nous t'implorons pour que tu puisses aussi te manifester à, à travers ta parole. Donne-nous tout ce que nous avons besoin pour notre édification dans ton œuvre. Nous prions pour les nôtres qui sont par-ci par-là dans des problèmes et des difficultés. Laisse que tu puisses aussi faire mieux pour qu'ils se sentent aussi qu'ils qu sont aussi aimés. Nous prions pour tous ceux qui sont endéiés et qui sont de, dans des difficultés énormes. Nous prions pour tous ceux qui sont endéiés et qui sont dans des difficultés énormes. Nos enfants de l'école de dimanche, les jeunes ainsi que tes serviteurs. Nous pensons aussi à ceux-là qui se donnent à chanter dans ta maison. Nous prions aussi pour ceux-là qui veulent aussi joindre dans ton œuvre pour qu'ils deviennent aussi tes enfants. C'est comme ça que tu puisses aussi mettre ta main partout où c'est possible. Nous prions pour les pays et pour les autorités. Accorde aux autorités la sagesse qu'il faut pour que la paix y, y règne. et nous pensons aussi pour ton œuvre. Nous voulons que tu puisses la protéger jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça que nous restons liés dans les trois communions de prière de notre apôtre et de district. L'unité des apôtres et ainsi que les prières de notre apôtre patriarche. Accepte-nous par grâce, ainsi nous t'avons demandé. Au nom de notre Seigneur Jésus Christ. Jésus -Christ notre Sauveur et Seigneur. Amen. Amen. Nous avons la parole qui nous est donnée par notre Apôtre patriarche.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 Toko sale la Jusque-là, vous pouvez vous asseoir et la chorale pourra chanter un cantique. Kinohana, Bozo Kovanda, Bayembi, Bayem Banzembo Moko. Chers frères et sœurs dans le Seigneur... Il est important que nous puissions... Faire un rappel... Lors de la création... Lors de la création... Dieu a placé l'homme... à la place qu'il faut... Il lui a donné... Toutes les capacités... Pour que ces derniers puissent maîtriser... Les, les, les, toutes les choses d'ici de de, bas Mais s'agissant de sa volonté L'homme est incapable de comprendre ce que Dieu veut Et ce qui est néfaste pour son avenir et ici l'avenir que je suis en train de dire, l'avenir éternel. C'est comme ça que Adam et Ève étaient très bien au Jardin d'Éden. Ils faisaient tout parce qu'ils avaient le pouvoir sur toutes les créations. Mais alors pour la volonté divine, ils tâtonnaient et ils n'ont pas pu faire ce que Dieu voudrait. C'est ce qui a fait que Adam et Ève puissent aussi accepter le malin qui est venu leur proposer ce qu'ils ne pouvaient pas faire et l'unité qui était entre eux et Dieu, et euh, euh, l'engagement là était interrompu. Il y a eu des difficultés, pas la mort a aussi intervenu. C'est comme ça que nous voulons rappeler que la parole d'aujourd'hui provient de, du pèlerinage de, du peuple d'Israël en provenance de l'Egypte. Dieu leur avait promis qu'ils qu vont accéder à une terre là où ils vont vivre en paix mais après un long un long euh, pèlerinage dans le désert et après avoir traversé euh, le, le, le Mer Rouge et Dieu avait accompli sa promesse pour que ce peuple puisse habiter la terre des Amoréens. Et de là, ils étaient en paix et ils se réjouissaient. Pendant qu'ils se réjouissaient là, non, attends, là, leur conducteur qui était Josué, il était déjà avancé en âge. Il avait aux environs 110 ans. Un jour, il va convoquer les Israélites auprès de lui. Et pour leur dire qu'il va bientôt les quitter, leur dire qu'il va euh, les quitter promesse d'adieu, Et alors en second lieu, pour, deux, pour leur exiger qu'ils puissent aussi servir les dieux tout-puissants. Qui, qui est en vie, qui n'est pas mort. C'est de là qu'il a fait allusion au Dieu que leur père servait quand ils étaient encore en Égypte. Comparativement aux dieux qu'ils ont, Dieu qu ont trouvés dans le pays des Amoréens. Il leur a poussé de choisir s'ils si vont choisir les dieux vivants. Le tout puissant qui, qui a créé la terre et le ciel, ou alors ils vont servir les dieux que leur père servait en Égypte, ou encore euh, les dieux des Amoréens. Et comprenez qu'il avait déjà l'âge avancé, mais lui tenait bon jusqu'à sa mort. Bon, -il, il -il, il les gens, les Maintenant, qu'est-ce que le peuple avait fait, bon, on fait le, le peuple n'a pas, pas à tout moment respecté ce, ce qu'on leur dit. On, dit qu le et ça, le on disait ici que Adam et Ève n'ont pas respecté les préceptes de notre Père céleste. C'est comme ça que le danger est arrivé aux bon, êtres bon, humains. Il y avait aussi des mêmes pour ces peuples-là d'Israël. Ces peuples-là n'avaient pas fait grand-chose pour, pour respecter ce qu'on euh, qu leur disait. Et quand a il un peu euh, devant euh, le, le, la colline euh, où euh, Moïse est allé prendre les commandements divin. ce même peuple-là s'est fait un veau Quand pour l'adorer et offrir les, les, les, les offrandes. Et demander aussi de l'aide euh, euh, selon le besoin. Et cela n'a pas plu à notre Père Céleste. Qui est le Dieu vivant. Mais maintenant, le Dieu vivant, qu'est-ce qu'il a fait lui, il a choisi Moïse pour lui dire dans le chapitre 3 de l'Exode. Dans le chapitre 3, il a choisi Moïse pour lui dire, le lieu où tu te trouves, c'est un lieu saint ôte les souliers de tes pieds. Et au verset 14, il va dire Je suis celui qui est. Il lui a demandé d'aller dire au peuple d'Israël. Et quand il est allé dire au peuple d'Israël, le même Dieu vivant là va choisir aussi le peuple, le peuple d'Israël là. Que ça, à pour, pour leur dire que vous devenez maintenant mon royaume, là où je veux me manifester. Et Dieu là n'est plus un dieu qu'on doit qu'on doit les comparer à d'autres personnes il n'y a pas d'alternative de les choisir avec une autre personne ou un autre Dieu et le même Dieu là s'est manifesté jusqu'aujourd'hui à travers son fils il s'est incarné à notre Seigneur Jésus Christ qui va dire que je suis le chemin Je suis la vie Et je suis la vérité Le chemin La vérité Et la vie Ce sont les trois points intransigeants banzela misato et le Seigneur Jésus-Christ, là, il s'est fait choisir aussi son peuple. Il va dire que ce n'est pas, pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et c'est ça le peuple de Dieu de, du Nouveau Testament. À travers notre Seigneur Jésus-Christ tous ceux qui croient en lui vont bénéficier de la vie éternelle or cette vie éternelle là est prêchée par ses apôtres ces apôtres qui sont en train de dire aux, aux êtres humains qu'il n'y a pas du salut à une tierce personne, si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. C'est écrit dans Acte 4, verset 12. Et les apôtres sont en train d'exciter les, les gens pour qu'ils tiennent à, à, ces, à cette voie pour les, leur salut. Souvenons-nous lorsque l'apôtre Pierre était devant les le Saédriens. On lui a interdit de ne pas prêcher la bonne nouvelle de, de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais alors, sa réponse était ferme pour leur dire... Nous ne pouvons pas plaire aux hommes qu'à Dieu Et dans Acte 17 Verset 22 jusqu'à 31 Là aussi l'apôtre Paul s'est trouvé aussi à l'antenne Là où il avait un pays qu'on appelle Antenne et de là, il, il a observé ces gens-là, leur prédication et leur pratique Et ce n'était pas compatible à l'enseignement de Jésus C'est comme ça que l'apôtre Paul leur avait rappelé L'air avait rappelé que ce que vous faites vous, vous priez les dieux que vous ne connaissez pas Mais moi je vous enseigne le Dieu Tout-Puissant Qui est en vie Qui a envoyé son fils Et son fils va terminer tout ça en, euh, à la, à la, au jour de son retour. Bon, C'est un attachement que les apôtres font aux êtres humains pour qu'ils qu puissent choisir le vrai Dieu au lieu de choisir les dieux qu'ils ne connaissent pas. Comme dans l'Ancien Testament, le Dieu avait choisi le peuple d'Israël qui était nul par rapport aux autres. Et ceux qui étaient là, qui étaient compétents, qui étaient capables, n'ont pas pu devant ces peuples-là. Aujourd'hui aussi, Dieu est en train à travers son fils et Azali, son œuvre de salut Azali, il est en train de choisir les êtres humains pour Azali, leur dire Azali, vous au contraire vous, vous êtes une race élue un sacerdoce royal une nation sainte un peuple acquis Enfin que vous annoncez, vous vertu les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ce n'est pas par notre force ou par notre compétence que nous sommes devenus race élue. Mais c'est parce que Dieu nous a choisis avant la fondation du monde Il nous a choisis et il a accompli euh, cette élection là Quand nous avons accepté la parole vivante et maintenant, nous sommes appelés pour annoncer les merveilles de Dieu à partir d'aujourd'hui jusqu'au millénaire, au millénaire de paix. Ce n'est pas parce que nous sommes bons, mais parce que Dieu veut que... Veut nous donner ce qu'il a préparé pour nous Et aujourd'hui si nous acceptons le tout puissant là Les dieux vivants C'est pour que nous ne puissions pas tirer du profit Mais c'est parce que nous l'aimons Et nous les servons par amour L'amour que Dieu a manifesté à notre égard. Étant de pécheurs, il nous a choisis pour nous parfaire afin que le jour de son fils, nous puissions triompher. Que ceci reste gravé dans nos âmes. Jusqu'au retour de notre Seigneur. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes en compagnie avec notre apôtre Charles. Que la chorale apprête un cantique. Et il pourra nous servir. dans le Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ. Nous venons d'être édifiés par la parole de ces jours. Et le Saint-Esprit a agi de manière efficace à travers notre apôtre. Nous avons compris que la vie a commencé depuis l'Ancien Testament et jusqu'au Nouveau Testament et ça se poursuit. notre relation avec Dieu consiste à ce que nous puissions faire sa volonté. c'est ainsi qu'on nous a parlé de la décision que un des de serviteurs avait prise. Cela concernait Josué. Yango Josué. Josué est celui qui a amené le peuple d'Israël pendant leur pèlerinage vers la patrie ou vers la ville de Canaan. Josué est celui qui a amené le peuple d'Israël pendant leur pèlerinage mais ils provenaient, provenaient d'Egypte où ils étaient prisonniers. Et Dieu n'a pas voulu à ce qu'ils puissent continuer à être, à demeurer là-bas, vivre là-bas comme des prisonniers. Raison pour laquelle, en commençant par Moïse jusqu'à Josué, les enfants de Dieu ont tiré profit de se retrouver dans leur patrie. Et il fallait des préalables. Les préalables consistaient à faire la volonté de Dieu. C'est ainsi que les lois reçues par Moïse de la montagne étaient des mises pour... Les enfants d'Israël. et Marcher en dehors de ces lois, ce préjudicier, préjudicié l'entente entre Dieu et son peuple. Et Et nous avons tous entendu aussi que euh, après Dieu. Jésus a été envoyé par lui pour faire le même travail. Tout ce que Ali souhaitait onzelayanzambe ayaki pona kokoba mosala lolenge Son problème, c'était de pouvoir sauver le peuple qui était maîtrisé, prisonnier par le péché afin de les amener à la patrie céleste. Mosala oyie a singele et là, il y avait aussi des préalables. Il a fallu que Jésus puisse se sacrifier sur la croix afin que cela soit possible. Ainsi, le Seigneur a pu ouvrir la voie de salut à tout celui qui pouvait croire en Dieu et croire en Jésus. On ne va pas aller à Canaan, comme dans l'Ancien Testament. Mais on va aller à la patrie céleste, Jérusalem Sainte. C'est où C'est auprès de notre Père Céleste. Là où Jésus se retrouve aujourd'hui en train de préparer des places. Et Lelo Azali N'entreront là-bas que ceux qui seront vainqueurs. C'est pourquoi l'Esprit a parlé à travers l'apôtre pour que nous puissions nous mettre au travail. Tel que Moïse avait enlevé ses souliers, tel que Christ s'était sacrifié, l'apostolat qu'il a créé, son église qu'il a créé. Demeure pour nous un lieu où nous pouvons nous épanouir convenablement. Mosala ki bontoma onzela ya eklesia o ya bongisaki et koma esika oyobokoli na biso esengelier kokisamama. Nous devons nous aussi suivre son exemple, son modèle pour que ce jour-là nous puissions accéder au salut et le rencontrer là où il est auprès de père. Esengel na biso kolanda nakisana ye, pomokolo yango biso tokutana na ye e pa ywa piyia zomi peni peni atata. C'est pourquoi nous comprendrons que l'Ancien Testament on peut définir l'Ancien Testament comme la loi et le prophète Tandis que le Nouveau Testament on peut aussi appeler définir cette période comme étant la période de la grâce où Jésus et les apôtres se sont mis à l'œuvre. Si si nous nous, par a apôtres, si nous nous laissons féconder par la parole que Jésus a laissée aux apôtres, nous serons comptés parmi ceux qui vont être enlevés dans les cieux au retour du Fils de l'homme. Que l'Éternel nous bénisse davantage. Amen. Amen. Mes bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Notre apôtre nous a servi ici à l'hôtel du Seigneur. Il a bien expliqué les deux périodes. L'Ancien Testament est marqué par la loi et les prophètes. Et le Nouveau Testament est marqué par le Seigneur Jésus-Christ et sa grâce. Le Seigneur Jésus-Christ a laissé sa grâce ici sur terre. Il va dire avant son, son enlèvement, aux apôtres et ben, dans champ, Jean, champ, celui à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Celui à qui vous allez retenir, il leur seront retenus. Il leur avait légué le pouvoir d'aller prêcher la bonne nouvelle En commençant par Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre Et il leur avait dit que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde voilà la grâce que le Seigneur avait laissée à ses envoyés qui sont en train de dire au peuple d'ici bas Nous vous en supplions au nom de notre Seigneur Jésus Christ Soyez réconciliés avec Dieu c'est là pour exciter l'élection divine que l'Éternel avait fait à nous tous pour que quand vous vous, vous allez la saisir et vous la gardez pour triompher les jours du Seigneur Aujourd'hui, on ne demande pas de, de choisir entre les dieux vivants et les dieux des Amoréens ou les dieux euh, qui se trouvaient en Égypte. Mais on nous dit plutôt que l'Éternel est là à travers ses envoyés. Et celui qui tient cette grâce là Aura satisfaction le jour du Seigneur Que cela reste éternellement dans nos âmes Jusqu'au retour de Jésus Le Prince de la Paix Amen Amen a présent nous demandons à la chorale de chanter un cantique de répentance. Si tu veux que tu te fasses, tu te fasses un peu de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 Tata tata nous te sommes reconnaissants pour cette grâce que tu nous donnes dans ta maison. Personne d'autre ne, ne peut le faire pour nous ici sur terre. Si ce n'est que toi à travers ton fils Jésus qui, qui s'est sacrifié pour l'humanité. Maintenant, nous prenons la, la décision de ne plus reculer en arrière et tomber dans le péché. Père, aide-nous pour que cela soit possible. Ainsi nous t'avons demandé Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ Notre Sauveur et Seigneur Amen Prions Éternel Dieu Tout-Puissant Nous nécessiterons de te dire merci Pour ta grâce et ton amour envers nous c'est ainsi que nous, nous étions venus casser et nous rentrons édifiés. Et maintenant Père nous avons pris beaucoup de choses qui vont nous aider à l'avenir. Pour que nous ne puissions plus transgresser tes lois et ta grâce. C'est comme ça que nous prions pour tous les nôtres Qui n'ont pas eu le temps de se joindre à nous père Laisse que tu puisses pourvoir le temps et ta grâce sur eux Nous prions pour les malades ceux qui sont en voyage Ceux qui sont dans des problèmes Qu'ils ne peuvent plus s'en sortir Laisse que tu puisses les épauler et les servir Maintenant Père Nous prions pour les pays Nous prions pour tous ceux là qui sont de loin Et que tu appelleras aussi dans ton œuvre, accepte-nous. Ainsi, nous t'avons demandé dans l'étroite communion de prière de notre apôtre des districts. L'unité des apôtres et les prières de notre apôtre patriarche. Nous t'avons ainsi demandé au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, sans, sans toutefois oublier nos offrandes que nous avons apportées. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu,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 A présent, nous demandons les cantiques finales pour clôturer le service divin. Kano na bofongoli banda kuna biso ya nzambe août 2020 bande komiba pe basi tozali koton na tatana biso ali l'ikolo. oyaka mbaki misuke na biso na basanza koleka tozali ba ki na ye tozwa ki na nzela tango tofandaki, nabanda ki na banda biso kasi elo komoko te ekoki esika ya bokoti na losambo. Posana biso ezali ya kokota na li sanga na biso pona kozwa mole mosantu, esika moko kasi eloko moko te ekoki ko esika ya bokoti na losambu posana biso ezali ya kokota na li sanga na biso pona kozwa mole mosantu, esika oyo epesa melibison nzela pe komona lisusu bomoko ya monene ya nankolo na biso pe elongo na bande komibali pe basi Soki kokosomo susu ekomeli meli bisote, balosambo ya eyenga eko na mokolo ya eyenga ya 16 août 2020. Tolingi komibongisa bozongi na masangana biso, peko kabola nabino mwa mikano ya tzina, monene ponakobate kobatela moko na moko. Bo malamu mikano oyo elandi. Bokende kende na balosambo te soki bozalina bilembo ya bokono to soki bozali kati ya bato oyo bazalina likama ya kozwa po bazaliko bela, to po na na bango ya mbotama esie pusani. balosambo ya eyenga na nzela ya bililingi ekoko kokoba kosalema pe ezali lisali simingi po naba ba oyo bazali bela po naba ba oyo bazali likama ya kozwa pe na ba oyo bakokoka kokota bango moko na losambo na tango wanate. Nakolanda mikano ya bakonzi ya leta, tozaliko tosa mibeko ya kozala musika boko na basusu, emetre edemi. Uta boko minabiso na ndako ya nzambe, tango tofandi pe tango tozaliko bima na ndako ya nzambe. Bandimi ya bota moko, bape seme linzela ya kotambola, pe kofanda elongo. Epe kisa mipona kosangana, bisika ya bato nyonso. Nda kisa liboso ya ndako ya nzambe, to liboso ya mesa ya bonzenga, eza la liboso to sima ya losambo. Bilamba ya kokanga na zolo, pe monoko esengeli kolatama na moto nyonso. Kolongo la kaka bana mikie, ba ye bako kisi nanu mbula mibalete. Tosengiete moko na moko aya na gel na ye moko ya pakola na maboko Pe elamba na ye ya zolo na monoko na ndako ya nzambe Na ya bisika na bisika Elamba ya zolo na monoko ekolata mana tango ya losambo Na tango ya Libondeli li ya tatana biso Ya bozumolei mosantu To na tango nyonso ya, ko, ya botamboli na kati yanda ya nzambe koyemba epesa melinzela te lindanda moko to se moko bakoko wana lokola tosengeli sengeli mosika boko na mosusu motango ya bato na kati yanda ya nzambe esengeli ekita Nabotali motango ya bakoki bakoti na kati Esengeli penza koyebisa posa na bino, ya kokota bino moko na losambo, epayi ya mokambi ya na bino, to epayi yanganga nganganzambe ya kaksie na bino. Pona kosali sa bango, babongisa malamu. Bandeko oyyo, bape sameli mosala ya kobongisa, bakoyamba bino, bola ndamikano na bango, pambate, bazaliko kokisa mosala moko ya tina. Bakosali sabino Pona kotosa mikano yango. Balinga mi baboti Bosengeli kozala bana na tango nyonso Pona kotala soki Bafandi malamu Soki bazali kotosa mikano Pona kobate la mi Malamu ya moko na moko Malamu Boko ma mamuali boso Yangonga na losambo Pona kozwa makoki Ya kobondela na se motema les était l'Osambo le sambo Ebanda. Les bosses étaient Oyo ezali kolakisa, malamu mikano ya bosses. Les na Libondeli, les bolamu pe ya Kimia na katina Les na biso. Wabino Michel Depner de